Je sais pas ce que je vais raconter. On me voit bien Oui, sûr. Sure. Arrête, Wesh. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, on a décidé de regarder des anciennes vidéos du fitness français. Ouais, donc on va aller sur les chaînes des premiers youtubeurs Ceux qu'on a suivi en premier, quoi. Voilà, français qui ont percé. Donc les Body Time, Inzo Fukra, Inche, Inche, Prom Human To God. On va regarder leur toute première vidéo. On va être un peu nostalgique parce que nous, c'est avec ce genre de vidéos qu'on a grandi. Mais là, il y a peut-être des jeunes, tu vois, ils commencent la musculation. C'est avec nous qu'ils grandissent aujourd'hui. C'est vrai. On va voir ce qui a changé depuis et puis on va se replonger dans tout ça. On commence avec le King. Body Time. Body Time, dis Ah, tu parles de ah là-dessus, ah, j'ai ouais. peur de compétition frère. Body time, les premières vidéos. Ah là, les premières vignettes déjà c'était leurs entraînements dehors. Euh... On filmait pas encore mais dès que j'ai cliqué sur les plus anciennes, j'ai vu ça, j'ai dit oh putain. J'étais pas prêt. J'étais pas ah, prêt. Ouais, ils étaient maigres quand tu regardes bien. Ouais. Mais ça ils faisaient des. Mais ils sortaient de, de cours gros. Ouais et... ah, c'est ça, oh. ils, ils venaient d'avoir leur diplôme mais et ils faisaient du... des. Là ils faisaient des vidéos vraiment en mode coach sportif. Et puis oh, en c'est là, ils ont l'air trop maigres. Vas-y, vas-y. <rire> Balance. Regarde, comment ils sont gros! Et ça, c'est un truc de coach sportif, tu vois. C'est pas un truc que tu verras sur YouTube maintenant. Moi, je veux les voir tout nus, hein. Ils vont pas se mettre tout nus? Non, là. bah non, c'est pro, là. Mais il faut se mettre à quoi, Ah, ah ouais, ils, sont oh, oh. ils sont habillés pareil et tout. 720p, la qualité, elle est fatiguée. Non, mais ils se sont déjà ah, ils ouais, une... sont habillés pareil. Ouais, ils se sont déjà fait une vidéo pro. Euh... Déglinguer en plus. PJ, ça <rire> se voit, c'est un étudiant, il sort d'études, là. Mais même Alex, c'est quoi ça? Alex, on dirait un enfant, là. Je suis choqué. Ils, quoi, là, ils ont 30 ans, c'était il y a 9 ans. Ah, ils avaient 20, 21 ans. Tu okay. ça c'est discours de coach. Pas de mollet, pas de jambes, même Alex, le physique il est pas là. Le PG c'est un enfoiré, là c'est ce qui fait l'entraînement, la, la, il l'a tué. T'as vu cette vidéo Je les ai toutes vues. à la Casse là. les couilles. Mais j'ai commencé avec ces vidéos là. Dis-toi maintenant eux c'est les boss du feed game avec Timon Jake Maintenant c'est les plus gros. comment ils ont commencé C'est les plus gros maintenant. Ah est-ce qu'on les voit là toi Oh là ils sont tout nus Là ils sont tous nus à la quelle à la mer, frère. Ils sont à Paris plage. Ils faisaient un peu de fun quand même, tu vois. Ouais, ça c'est. Ça Au début ils ont on commencé sérieux. Fait. Là on a avancé sur euh, une dizaine de vidéos. Ah, avoir... ah, ah, le Le vent. son, le son, <rire> rien à foutre en ce temps-là. Personne ne euh, exposé sur YouTube. Là maintenant les. Oh. les hommes. Mais, ouais, c'est un oh, là. Oh mon Dieu. Alex était déjà un peu costaud. Hein. mon Dieu. <rire> Mais pas de jambe à ça quand même enfin, Aucune jambe, ça fait bizarre Il montre beaucoup de circuits cardio Il montre pas d'entraînement ça pour l'instant Mais là c'était vraiment les tout début Ah là il commence à avoir un physique PJ Bon c'est un peu mieux, au début il voulait pas être body pas. Non après en, vrai, en un an il a bien évolué Et si derrière tu mets le physique d'aujourd'hui Même si ça fait 6 ans d'écart Bah tu vois que la, la progression elle est logique C'est vrai Voyons à quoi Alex ressemble Oh il a bien gonflé là Et là il a bien gonflé là. C'est hein. Non, mais tu <rire> sais, tu, je me souviens quand je regardais ces vidéos. Là, shape. J'étais au Staps quand je regardais ça, moi. Là, il y a un bon physique. hein. Leur vidéo, elle sortait le mardi et le jeudi. J'étais toujours là. Et je likais et je commentais, les gars. Donc faites pareil. Sexuelle. Et là, son physique, tu vois, il, il est pas aussi énorme qu'aujourd'hui. Mais il voilà. m'a impressionné de fou. Hein, là, il est moi, impressionnant déjà. J'avais l'impression que c'était beaucoup ah. trop. Je, je voulais pas lui ressembler. Mais là, déjà, le physique qu'il affiche là, il est au-dessus de 90% des ah, pratiquants. Ouais. Hein. Très bon physique en tout cas. Franchement, il avait un ah, très déjà, très, très bon physique. C'est celle-là, la première Qui sont fait Active Winch. Ils avaient déjà sorti leur programme Apollon. Ouais, c'est celle ouais. Allez, oh la masse C'est lui le plus musclé Oh la massue Je sais pas si Body Time ça marcherait si euh, Alex il était pas aussi musclé monstrueux PJ il apporte hein, sur Body Time, hein, tu vois, mais euh, le physique d'Alex, c'est vraiment la vitrine du truc, hein, j'ai l'impression. PJ, en fait, il a un excellent niveau. Les gens pensent qu'il est nul, mais c'est juste que Alex est tellement ah, ouais, énorme, pour énorme que pff, tu mets PJ à côté de n'importe quel autre mec, tu vois, à côté d'un solide Mike ou... Il est bien à chaque fois tu prend solide Mike. Parce qu'il y a des gros <rire> bezins, j'aime bien. Mais ouais, Alex est trop frère, il est cheaté. Même Thibault il va très bon voilà, physique. Il était bien sec hein, quand même. C'est là qu'il avait fait sa sèche aux fruits, non je suis pas sûr, on m'en avait parlé mais. Ah <rire> là voilà, après il mettait des, des Marcel en taille XS. Ça là, là dedans n'importe qui il y a musclé, hein. est musclé. C'est vrai. Ah la tête, ton chouchou. Non mais c'était <rire> notre époque hein, quand même. Parce vous, vous savez pas, on vous en a pas parlé. Ouais mais t'en parles trop déjà là <rire> Non mais on vous a... en. Parce que je vous disais pas au début La chaîne il me disait Alex, il est trop fort, c'est le meilleur, mais... c'est c'est lui qui m'a <rire> donné envie d'aller sur YouTube de, de faire ouais. des vidéos. Je me suis dit il a fait staps comme moi, et, il est italien, j'ai rien comme moi, tu vois. Pourquoi lui il réussit, pas, pas, pas moi pas. Donc on je me suis lancé là-dessus. Ouais, c'était pas mal. Bon après Alex lui, il a continué d'évoluer un petit peu. Et PJ lui par contre il a bien évolué. À mon avis, ouais, il a ouais. dû comprendre qu'il y le moment il fallait arrêter les conneries quand il a vu Alex quoi. On passe au quoi suivant Comme si c'était ouais, un chargé ouais, dont on allait parler. Ma fan historique hein, sur le. Thibaut Un chape Lui, je l'ai pas trop suivi. Je regardais beaucoup de ses vidéos, mais j'étais pas à fond dedans, tu vois. Je l'ai suivi, il avait 5000 abonnés. Ah ouais. c'est le début carrément. Parce que toi, connu le. T-Bulk shape. Énorme. Aussi. Il, est il est monstrueux. Est non, il est gros. Énorme il est dans le égro, sens, il est gros. Il est gros. monstrueux. La tête de ma mère, qu'il était monstrueuse. Voilà, je pas du tout son physique. Oui, quoi. mais il est énorme. J'aime pas non plus. Ça rend pas très bien, bien sur lui. Il est vraiment. Il est, même, est, monstrueux. Il est vraiment le oui, Bodybuilding. Ouais. Avec CTPJ, c'était plus des coachs sportifs. Lui, c'était vraiment le Body hein, au début. Les vidéos, elles faisaient peur au début. Hein. Ils s'en battaient les couilles. Il n'y en avait rien à foutre. Ah Epic Z's réaction. No homo. Ah, no homo, il a mis. <rire> Thibaut InShape répond à Body Time. Drama Déjà les dramas Déjà les problèmes. Je crois que c'est quand ils ont fait le challenge ou un truc comme ça de Mais tu bench. crois que au niveau de l'argent, il fait plus d'argent que Body Time Il est massacre. L'argent. On passe sur euh, le suivant tu préfères qui Enzo ou Fromman Toobot FKN. Ouais, si tu me demandes qui je préfère. La d'ajout la plus ancienne. Je te le dis direct, regarde. J'ai commencé à partir ouais, de ses vidéos J'ai commencé aussi. J'ai commencé à le suivre à partir d'ici. Ah si, dans sa chambre, je me souviens très bien avoir je... regardé je... ses vidéos de lui quand il était dans sa chambre. Je, je suis plus trop loin. Par... Et ça, ça a été ma première vidéo que j'ai vraiment kiffé de lui sur le Jack 3D. Ah, J'aimais trop sa façon de parler en fait. Hein, J'aimais trop aussi. Et, et, et, il, a et de... il donnait des bons conseils. Ouais. Ça venait pas de lui, mais le, pro... le truc, c'est qu'il faisait ses recherches et il nous le disait en vidéo simplement. De toute façon, il a fait une vidéo où il en parle de cette période. Et il a dit, quand il prenait du Jack 3D, il a dit, j'ai Dit fuck à la vie. Il dit, je me réveillais, il était 17h, j'en avais rien à foutre. Mais tu, mais tu vois, c'est ce discours-là qui te fait penser que peut-être qu'il aurait pu prendre des produits un jour. Non, je pense pas. Ah, mais tu peux pas dire fuck à la vie, je prends du jack 3D. Ça veut dire que tu fuck peux fuck dire à la, la vie en mode stéro. Fuck au cycle de la vie. En mode, je prends du jack 3D, tu dors plus quand tu penses à gros. Si ah, tu prends non. ça, même tu le prends 11h du matin, le soir, tu dors pas. Ça, ça prenait de, de, de, des trucs interdits en vidéo. Hein. Voilà, ça c'était une de ses premières vidéos que j'ai vraiment kiffé. Ouais, il avait un très bon physique. Hein. Oh, dès le départ, hein, c'était pas une merdias. Hein. Il avait un très bon physique. ça coupe, par contre, c'est honteux. -ce hein, on dirait, s'appelle jean louis euh, du 2. Là il a laissé pousser ouais. Là il avait pas de calvitie par contre. Ah, C'est normal, il était jeune. On il y a une grosse calvitie à cause ça des théroïdes. Ça, ah. ça fait beaucoup de cachets là qu'il montre <rire> en caméra. Hein. C'est Animal Pack c'est un pack complet. Toi, tu connais très bien. Hein. Non, c'est normal, c'est un animal pack. C'est que des vitamines, ça. Tout ah ça, ça c'est des vrai. vitamines. Mais tu pisses du verre avec ça. Pas, sur QNT, t'en prends un, tu as toutes les voilà. vitamines nécessaires. Et ce que j'aimais bien avec lui, c'est qu'il n'y avait pas de cut. C'était du continu. Et vraiment des bons conseils. C'est ça, augmenter sa testo, programme P, ouais. Et le truc, en fait, tout le monde avait sa place, parce que le body time, ils sont arrivés, c'était des coachs. Chibo bah lui, c'était du coupage, il essaie d'animer ça. C'est ça. Et lui, il découpait rien du tout, et c'était naturel. Et ouais, non, franchement, il fait des très bonnes vidéos. Et moi, j'ai commencé grâce à ses vidéos, parce que... Je je me suis fait mon premier programme avec ces vidéos. Mais euh, moi c'était plus body tank. Mais j'ai dû en faire un ou deux à lui. C'était un petit suceur toi hein. J'étais pas un suceur. J'aimais bien. On n'a pas le droit de dire qu'on aimait bien. Et voilà, et là c'était ses premières vidéos que vraiment je me suis régalé. Peut-on devenir très musclé sans dopage Salut, salut Jeune caramba atomique et Il la barbe là en ouais, Non mais gueule. il est rincé hein. il est rincé, je me, ouais. me régale. C'est dans cette vidéo que Marvel il a utilisé un des passages où il dit à Simone Panda. Et quand Simone Panda te regarde et te dit je suis naturel <rire> T'es un mytho hein. <rire> Ça m'a trop rire Tu l'as vu toi cette vidéo ou pas Ouais bien sûr Tu l'as vu ouais, C'est une dinguerie qu'il soit à 3 sur la même vidéo Incroyable Et voilà, moi c'est pour des vidéos comme ça que je le suis, des vidéos marrantes En fait c'est ça, il a ce petit côté marrant que nous on a aussi fun Ouais ouais lui... Il est Mais en étant tout seul hein. il est fun tu vois J'en mange avant Lenzo je pense que avait ça avant, j'en jamais vraiment su moi je voulais pas le suivre parce que je savais de son light motive c'était pousse lourd moi ça j'aime bien et alors que body c'était plus faites attention mettez de l'intensité dans vos entraînements mais faites attention et j'avais pas envie de me blesser je voulais faire les choses carrées et c'est pour ça que j'allais plus vers body et Jean je calculais pas moi j'aimais bien cette philosophie de pousse mais mais quand t'es débutant le pouce fort ça mène à une blessure. non quand j'étais pas débutant je me disais je pousse fort mais toujours en faisant un bon mouvement Ouais, voilà mais il y a des jeunes qui j'étais pas débutant ok faut pousser fort Mathilde qui été débutante je vais quand même forcer lui il a fait il a percé euh, son drame avec Body Time ouais, bah, Il les a... appelait Money Time bah, C'est à partir de là je me suis abonné à sa chaîne aussi Mais voilà au début il faisait des savoirs à annuler ah, ses triceps. triceps Avec sa fameuse voix C'était ah, déjà un détraqué pas... hein. Lui, ça a marché aussi grâce à, à ça, à son personnage. Mais ses conseils étaient très bons. Et au début de sa chaîne, il ne se montrait pas en vidéo. Ouais. Non, il, il ne montrait, montrait pas, pas son visage ouais. C'est à cause de. Il y a eu un accident au visage. À... Ouais, ça, ouais. ça doit être un truc comme ça. Mais c'est à cause de Mozango qu'il était. Ah, d'accord. Le... Qu'on l'a vu pour la première okay. fois. Mais sinon, très bon physique. Bon, il s'est déjà chargé, on le sait. Et lui, c'était un gros troll en fait. Il faisait ouais. des vidéos, il démontait le truc. Tu finissais sa vidéo, tu étais d'accord avec lui. C'est ça. Et il apportait tellement d'arguments et en plus, il était drôle, tu obligé d'être d'accord avec lui. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ouais. ça. Et en soi, il a fait des bonnes vidéos où il oui, conseillait vraiment ça. bien, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Corriger ses asymétries, euh, corriger des points faibles. Voilà, c'est des vidéos qu'on a vues, mais c'est lourd. Et voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur voilà, lui. Ouais, moi non plus. On peut passer à Enzo. Lui, masterclass. Lui. Alors, moi, je te dis, je le regardais dès que j'avais besoin de savoir comment ouais. faire bien un mouvement. C'est tout. Je le regardais Exactement que pour ça. Ou des fois, vrai. pour certains programmes aussi, c'était pas mal. Genre, si je voulais passer d'un split à un PPL, c'est lui qui m'a appris ça, tu vois. Ouais, voilà. À organiser tes, tes séances, mais c'est surtout sur les D'exécution des exos. Il prenait tous les exercices en muscu, il disait exactement comment faire. Il prenait 10 minutes pour t'expliquer. Si à la fin de la vidéo, t'avais pas compris, c'est vraiment c c pas fait du. pour toi. Ouais. Ça, c'est la première vidéo que j'ai utilisé de lui pour faire mon programme football. Ah Je ben me ouais. suis inspiré de celle-là, un peu d'Efkan, un peu de Body ah un peu ah ouais, de ouais, Et lui, il était beaucoup regardé. Au début, il était énormément regardé. Les gens s'inspiraient beaucoup de lui jusqu'à ce qu'il mente. Et il a ouais, sombré tout doucement ah ouais. quand il a menti. Hein. En fait, ouais, tu peux ouais, pas sortir ça comme physique. C'est Et dire Mais ça va pas ou quoi Surtout à son âge. Non, surtout, tout course physique, c'est interdit. C'est non. Mais non. Mais son physique c'est n'importe quoi. Ouais non c'est n'importe quoi. Vlog training avec Jamcore DZ des Z, c'est trop frère. Jamcore il est dedans hein. Ouais, mais Jamcore, on le sait, tu ouais, vois. Ouais, mais voilà, et côte à côte, euh, excuse-moi, Enzo, il n'est pas ridicule. Hein. Pas du tout. Bref, là, il n'y a pas de débat à avoir. On sait qu'ils sont Ah chargés. non, on le sait, les deux sont dedans. Mais Enzo, quand il a dit naturel, oui, non. Mais pas. tu vois, il a apporté un truc dans le film. Maintenant, tout est un peu bouché, tout le monde essaie de, de, de rentrer là-dedans, mais c'est compliqué. Nous, on espère apporter quelque chose de nouveau. Du fun. De la force et du, la du force fun. La force et du fun. Mais Parce on, on se démarque en... par le fun, on le sait. Nous, on veut juste que la musculation, ce ne soit pas une contrainte. On veut juste s'amuser, faire bien manger, bien s'entraîner et avoir de bons résultats. Et ça suffit. Pas se prendre la tête, les gars. Dites-nous en commentaire pourquoi est-ce que vous nous aimez bien. Est-ce que c'est parce qu'on est marrant Est-ce que c'est parce que parfois on est con sans s'en rendre compte C'est possible aussi. hein il y en a un, il m'avait DM, il a dit c'est. Il attend la vidéo où tu vas dire je montre mon zizi. Bon. Ah le bon <rire> On peut faire Jump aussi mais lui ça fait très longtemps par contre. Je ne l'ai pas suivi dans ses débuts, je l'ai suivi que quand il est passé avec Body Time. Sinon je ne ah, connaissais bah, pas. Bah, c'est pareil, je l'ai suivi à partir du moment où je l'ai vu sur Body Time. Ouais, as la plus ancienne. Lui des il fois. était présent, c'était un, un bon coach, il euh, un athlète changé. aussi aux états unis Et euh, quand il a compris qu'il y avait aussi un marché en France, il, il est vite arrivé. Hein. Parce qu'il faisait des vidéos en anglais et il y a des Français qui lui envoyaient des, des messages. Jou, il a commencé à faire des vidéos en français, il a bien percé en France. Il n'a jamais changé de style de miniature, c'est toujours, mmh. hein. toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Est-ce qu'il faisait des bonnes... Vidéo dès le début, genre euh, fais voir ses premières. Au calme, commence la vidéo comme ça. Une grosse presse à cuisse. Il y avait sa salle, ça aussi, ça me tue. Hein. Avec son nom et tout, tu vois mais moi je comprends rien ouais, à Moi ces premières vidéos je les regardais comme ça, je mais comprenais pas un tout Mais j'aimais trop le fait de, de me dire qu'il bah, est arabe, il parle en, en anglais, il parle en français Inch'Allah on va développer Inch'Allah, inchallah Tu voyais pas ça à la télé, est-ce qu'il y, y avait un mec trop qui sortait ré. Inch'Allah normal ça trop Franchement ça m'intéresse moi, faire 1 300 000 abonnés, un truc comme ça ça me Les Vendre des NFT et tout, ce serait lourd quoi. Non pas des ouais. NFT, juste rester <rire> dans le, le domaine muscu ça me va bah, les programmes, franchement c'est tout ce qui nous intéresse Programmes, vêtements par la suite Non on reste dans le milieu du sport de toute façon c'est ça Ouais, ce serait le lourd. mais par la suite, il euh, y a moyen qu'on se diversifie un peu la type oh, in shape, tu vois. Essayer d'autres sports, essayer des trucs, mais pas aller essayer la gendarmerie et tout. Il faudrait économique ouais, Non, mais c'est vrai que donc, si un jour on a l'occasion, bien sûr, on ira euh, voir autre chose. Même aller tester des parcours du combattant, des légions, des trucs ouais, comme ça. Non, c'est toujours que ça reste avec dans le sport, c'est ouais. ça, toujours dans le sport. Mettre des vrais youtubeurs, pas simplement des youtubeurs du fitness. Et si tu peux aller sur mon adresse mail, je crois que j'avais un, un mail que j'avais envoyé à oh mon dieu, pas Alex, t'es un tétraqué sexuel. Hein. Donc, c'était attend, attends, c'était. C'était le 3 avril 2015, donc c'était il y a euh, 7 ans. 7 ans, j'avais j'ai 21 ans. Tu étais un sacré trooper. Hein. Alors, salam, Jamo, c'est DJ. Je m'appelais je déjà DJ, j'étais personne. Je suis tombé par hasard sur tes vidéos et j'ai vraiment apprécié ton style. J'ai 21 ans, je viens du nord de la France, près de l'île, où je suis. Oh, je suis. Oh, la faute. Ah, y a, y a, y a. Je suis des études, mais je ne sais pas écrire. Oh, de sport depuis quelques années, ce qui m'a poussé à renforcer mon corps et à me mettre à la musculation. J'ai ob obtenu de bons résultats en regardant les vidéos de youtubeurs spécialistes. J'ai parlé de Bogitari, et ben voilà, et j'ai parlé allez, de allez, hop, Ça chou de la fitness musculation telle que body et weight c'est vrai qu'on aurait pu faire ça il y aussi tu vois regardez hein, Nassim Sadi qu'on a oublié en piochant un peu partout j'ai ouais. à... connu ta en piochant un peu partout c'est ce que t'as dit j'arrive à me faire mes propres ouais. programmes d'entraînement et je pense qu'à partir d'aujourd'hui tu feras partie d'une de mes sources d'inspiration ah peurs hein. et de motivation 6000 abonnés tu le me suivais merci de m'aider comment abonné j'ai envie de t'enculer merci de m'aider merci de nous aider 6000 abonnés ce n'est pas rien ouais, t'as plus études toi et non j'ai fait mais 6000 abonnés c'était pas rien à cette époque là t'as abonnés aujourd'hui personne même famille, le... Ce n'est qu'un début, je pense, que tu pourrais avoir beaucoup d'abonnés en France. J'avais raison. <rire> Bonne continuation. PS, une petite question. Ah, en fait, ok, je l'ai bien choupé pour avoir une réponse à ma question qui était comment avoir des fesses bombées. <rire> ah ouais, j'étais déjà dans la recherche de, un pour... un gros de prendre du galbe au niveau des fesses. Bah, C'est mon point faible et au final, j'ai jamais su Ça le corriger. Je pratique le football à très haut niveau depuis l'âge de mes 10 ans, ce qui a fortement développé mes cuisses, mais pas assez mes fessiers. J'aimerais donc cibler le popo... Je sais pas sûr, on va le mettre dans la vidéo, ça. Alors, de mes voilà, ça. Il, il t'a de le mettre, hein, Les gars, j'étais en stars, j'approfondissais mes recherches. Comment, mais je crois que c'est parce que lui, il disait dans ses vidéos, j'ai dit ça. Ouais, c'est possible. Comment faire Astuce, conseil, mais nombre de répétitions. Euh, du zizi, du le, le singe. Ouais. <rire> <rire> Comment faire Astuce, conseil, nombre de répétitions, pourcentage de charge. Merci de m'avoir lu et j'espère que tu me répondras à tes vidéos. À un nouvel abonné. Ah, oh, ça va. C'est propre C'est très propre. propre. Ouais, tu vois, c'est très, très propre. Un ah, commande site, ça descend Rien du tout. Ah, non, non c'est nous ah. qui avons investi. C'est nous, on a augmenter le. De qualité de vidéo les gars ouais, pour se faire Donc, bien dans le <rire> abonnez vous activez la cloche si c'est pas encore fait j'espère que cette vidéo vous a plu c'était fitness fusion de la ff vous étiez en présence de Imous Joe, Force et fun